Good morning. Aleh Yiden, lesusra aujourd'hui le lishmat Avraham ben Yitzhak Efani, ainsi que les fois Tarad, Rochmael ben Naftochar Hol Israel Simson, aussi de gen prochain tudmisha contact cette communauté éternelle. Nous étudions Asseret Moed Ketan, Parak Alef, Mishna Gimel. Rabiel Azar men Yaakov omer, moschin etamaim meilan lo yashkem bamoed. Le Chachamim Matirim, basé ou basé. Dernière Mishnah qui va porter sur l'arrosage des champs, des végétaux pendant la pendant Oed, à savoir, maintenant on va concrètement rencontrer la mahlokette essentielle qu'on a déjà évoquée depuis la première Mishnah, euh, est-ce que, le, est dans quelles conditions Chachamim ont-ils permis d'arroser un champ en, euh, pendant la Oed Arroser, c'est un travail qui demande... Beaucoup d'efforts, en général, c'est ce qu'on va voir. Si ça demande beaucoup d'efforts ou pas beaucoup d'efforts, il y a deux, deux possibilités, comme ce qu'on va voir tout de suite. Et il y a aussi pourquoi on arrose. Des fois, c'est pour éviter des pertes, et des fois, c'est pour augmenter le rendement. Et en fait, il y a une marque quête double sur ça. Il y a deux avis. Le premier avis, c'est Rabbi la coffre, qu'on va voir tout de suite. Lui, il pense que tu si tu si c'est d'abord si, de, bon, si le, il y a pas de risque de perte. C'est juste pour gagner de l'argent, je te permets pas de travailler, je te permets juste de faire des choses très simples, comme ce qu'on va voir tout de suite. Et, si il y a perte, alors, euh, s'il y a une réelle perte, alors je te permets de, de travailler. D'accord Il y a aussi une deuxième situation, on va voir on dans le mots directement, puis c'est tout. bélez ilan. »« Il est permis de tirer l'eau d'un arbre à un autre arbre, soit, si par exemple, alors, on parle d'un sdébetabaal. » comme s'il dit le Barthénura, on parle d'un champ On avait déjà évoqué depuis la première mishnah, qu'il y a deux types de champs, il y a les Zdé Aïlan et Zdé Abal. Zdé Ashlachin, Bet et Bet Abal. Mashkin, Bet Ashlachin, c'était la première mishnah. Et le Bet c'est ceux qu'il faut arroser nous constamment, et si on ne les arrose pas, la terre, ça sèche. Et il y a les Bet Abal, c'est dans des endroits où il y a assez de pluie naturelle. Maintenant, malgré tout, l'eau, elle s'est accumulée... À proximité d'un seul arbre, on a envie qu'il y ait un petit peu d'eau qui va passer à l'autre arbre. Alors, la méchante scène on a le droit de tirer l'eau d'un l'autre Je sais pas exactement comment on fait pour tirer l'eau. Est-ce que c'est on fait un petit, une petite faille dans la terre Imaginez comme ça, il ya, j'imagine que on fait avec même un bâton, fait un trait par terre, et du coup, l'eau elle va se mettre à, à, à glisser du d'un l'autre. Un travail qui ne demande pas de fatigue là, on parle d'un cd débête à qui est un champ qui peut vivre, mais si déjà s'il si a plus d'eau, les fruits sont encore meilleurs. Alors quelque chose qui n'est pas tellement fatigant, comme par exemple, tirer cette eau, comme on a dit, avec tu fais un petit charit, un petit, un petit une petite fente sur terre dans la terre, et l'eau elle va passer d'un l'autre, alors tu as le droit de le faire. Mais par contre, malgré tout, je te permets juste de tirer d'un arbre à un autre arbre, mais je te permets pas qu'à cause de avec ce petit trait, maintenant tu vas te mettre à arroser tout le champ. Non. Juste, tu as tu tires l'eau vers l'autre. Euh, vers les racines de l'autre arbre, et c'est tout. Parce que c'est un travail qui ne demande pas donc beaucoup d'efforts pour une harvacha, pour gagner plus, augmenter le rendement. c'est pas pour éviter une perte. De plus, « zraim shaloshatul à moed »« Des euh, des graines qui n'ont pas bu avant le moed, avant la fête. »« L'oyashkem ba moed »« Il ne les arrosera pas pendant la fête. » C'est-à-dire, on avait évoqué, maintenant on parle du bêta et, et on avait évoqué que. On avait rapporté que si tu as commencé à arroser avant la fête, si, concrètement, quand tu as commencé à. tu plantes des graines. Si tu commences à arroser, ça commence à l'intérieur. Ah, le processus commence à se faire, à germer un petit peu. Si tu leur, ne leur mets pas de l'eau, ça va mourir. Donc, si tu as commencé avant Ramadan, je t'ai permis de continuer pendant Ramadan. Mais si tu n'as pas commencé pendant Ramadan, tu as juste semer. Mais pour le moment, elles n'ont pas commencé à germer à l'intérieur. Alors dans ce cas-là, il n'y a rien de grave. Patiente encore. Six jours, 7 jours, que la fête passe. Tu arroseras après. Finalement, tu récupères ta récolte quelques jours plus tard. Ce n'est pas la fin du monde. Pour pouvoir gagner, avoir plus de rendement, je ne veux pas te permettre de transgresser la fête, de, de, de travailler pendant Khalamoued. Ça, c'est la vie de Rebelle-les-Arminiakov. D'accord Donc, si tu les as arrosés avant, euh, donc, euh, je reprends dans les mots, mm -hmm. si tu ne les as pas arrosés, Zrengsheloshatulifneamwéde, mm des graines qui n'ont pas bu avant la fête, ba moed, tu les arroseras pas, pendant Khalamoued, il n'y aura pas de perte. Tandis que vers Chachamim, Matirin Bazo là on a l'avis de Chachamim, qui permet dans les deux cas, parce qu'en fait cet avis de Chachamim, il pense que tu as le droit de travailler même pour augmenter un rendement. La alacha sur ça n'est pas établi comme Chachamim, mais comme Ben Yaakov, on a une règle que la lacha que Rabézer partout on va le rabezir dans le Mishnah, en général, la lacha est tranchée comme lui. Et, et, et donc, concrètement, on ne permettra pas un travail fatigant pour augmenter du rendement. Ok C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachakotu Salah.